Oh bonjour, vous êtes là? Arnaud viens voir, les gens sont là. Faut prévenir les mecs, appeler. donne ton zéro. Pose-le. Ouais, en plus ça va faire du bruit, ça va être horrible. Pose-le. Voilà. Alors, pourquoi venez-vous voir aujourd'hui? Ça tombe très bien que vous soyez là. Dis, dites, dis aux gens. Mais c'est eux qui viennent, donc moi je sais pas. Manger 5 euh, fruits et légumes par jour. Et aujourd'hui, eh ben, on se retrouve pour le coup de tuto. Qu'est-ce que c'est, euh, mon petit Arnaud, chéri d'amour? Bon, le coup de tuto, c'est d'abord un tuto, mais surtout un coup Est-ce que vous pouvez me dire, un opéron qui est ce personnage euh, Kenny West Kenny West. Petit moyen mnémotechnique. Ça c'est Kenny. Comment il fait Kenny mm -hmm. Ça c'est K N I et il n'y a pas d'accent mais faites un petit effort. Euh, Parce qu'il a pas d'accent, pour faites ça. Faites un petit effort d'imagination. On dit Kanye West. On dit Kanye West. Ça marche. Exemple numéro 2. Qui est cette personne Arnaud euh, Kenny Reeves. Qui ça Kenny Reeves. Qui nous rive Les gens disent même qui nouille Qui nouille Qui nouille C'est pas ça les mecs ah, C'est pas, pas ça, <rire> Kianou. c'est pas ça hein Qui a nous Qui a nous Utah C'est pas qui nouille L'élu, Néo C'est pas qui nouille John fucking Wick C'est pas qui nous C'est qui a nous C'est pas qui nouille c'est qui à nous Qui à nous Qui nous Et je crois que ça veut dire euh, petite brise sur la montagne qui souffle de, entre ouais, tes fesses. Arnaud Oui Qui est cette personne Hervé Weinstein. Non. Ouais, mais Dali C'était plus proche de ta première proposition. C'est Wayne ouais. Stein. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin de le dire ce nom-là Puisqu'on dit gros porc. Gros porc. Et maintenant, le réalisateur du sixième sens, Arnaud Heimnetsch. Chalimar. Chalimar. Chalima. Chalima. Chabadabada. Chabada. Ah, Shamalan. Shamalan, M. Night, Shamalan. Quand on voit le nom, on a rien. M. Déjà, pourquoi Night, <rire> c'est la nuit, c'est pas un prénom. Shamalan, Shamalan. Encore. Shamalan. Chamala. Je vois des gens qui prononcent mal mon nom. Et dernier faux ami, D'abord, Comment est-ce que tu prononces son nom Arnaud. Bah, C'est le merveilleux Joachim Phoenix. Joachim Phoenix. Joachim. Joachim Félix, ouais. Alors, Alors voilà. Excellent acteur. Excellent est... acteur. Là. Bouge pas. Alors, est-ce que tu peux lire ce qui s'affiche sur l'écran, euh, Arnaud, s'il te plaît Jo. jo à... a ah. Qui... Là c'est quoi cette, cette console -là Ah, c'est un N. C'est un N ah, oui. ah. que tu as ja prononcé Moeu Tout à l'heure, Joachim. Joaquim. Il faut dire Joaquin. Tu vois Joaquin. Vas-y. Joaquin. Ne racle pas la gorge. C'est... Après c'est le... Joaquin. Joaquin. Joaquin. en plein maintenant. Joaquin. Joaquin. Joaquin. Arrête, <rire> Joaquin. arrête, arrête, Joaquin. arrête, arrête, arrête, Phoenix Phoenix, Phoenix. Phoenix. Joaquin. Phoenix. Joaquin. Phoenix. arrête, Joaquin. Phoenix. Joaquin. Phoenix. Joaquin. Phoenix. Joaquin. Stop ah. Joaquin. C'est bien tu tenir à devenir, hein. cool arrête, Cool Wow. Voilà. Merci à tous, euh, c'était le dernier nom qu'on n'arrive pas à prononcer. Il y aura sûrement d'autres coups de tuto, alors aujourd'hui on va dire au revoir, on va dire merci alors, Le merci. coup de tuto, on le rappelle euh, aux téléspectateurs, c'est tout d'abord un... un... tuto hein. Voilà, mais avant tout Un coup de gueule Alors, ça t'a plu Arnaud Non. Bon, c'était drôle quand même Bah, pas tant hein, et puis j'ai faim en plus. Quoi Ouais, j'ai envie de quenelle. On y va Non mais attends, attends, attends, attends. T'as mis un pouce bleu Non. Tu t'es tu abonné au moins Bah non. Mais est ce que t'attends que je m'énerve Non mais ça va, je vais m'abonner là Voilà Comme ça t'es au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort Super Bon, on y va maintenant Ouais, on y va Hum, mmh, j'ai faim Allez, bisous Bisous